Bonjour, je me présente, je suis Isabelle, je suis coordinatrice de la validation systématique à l'entrée et je suis dans l'entreprise depuis 2008. Les validations existent depuis 5 ans et nous organisons deux sessions par an qui s'étale sur deux ou trois semaines. La validation systématique à l'entrée est une opération qui incite les voyageurs à valider leur titre de transport à la montée de chaque rame. Cette opération, c'est une opération ponctuelle qui permet de fluidifier le trafic. C'est un confort pour la clientèle. Cette validation est composée de huit agents selon les stations choisies. Nous avons également en amont le travail des PIMS qui invite les voyageurs à valider et à préparer leur titre de transport. Nous proposons plusieurs créneaux horaires, soit de 7h à 9h, soit de midi à 14h ou de 16h à 18h. Ce sont des créneaux qui correspondent à de fortes affluences. Nous avons 10 valideurs. Nous mettons deux valideurs à chaque extrémité de la station. Nous en mettons également un devant le distributeur. Devant chaque distributeur, nous avons un agent qui incite la clientèle à valider avant la montée de la rame. Et nous constatons que la clientèle apprécie notre démarche et incite à continuer dans ce sens-là.